Lorsque vous utilisez des outils comme le market profile, on voit ici donc le profil du jour de market profile, on est sur le bount. ici on a le footprint et ici on a le carnet d'ordre. Donc vous voyez qu'on a un gros avantage en utilisant ces outils par rapport à ceux qui utilisent uniquement les bougies. Donc ici on voit ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie verte, ici à l'intérieur d'une bougie rouge. Donc vous voyez bien que si vous n'avez pas ces outils-là et que vous utilisez uniquement les outils et eh bien vous avez en face de vous donc des personnes qui utilisent ces outils comme moi et qui ont un gros avantage par rapport à vous. Pourquoi Parce qu'on sait déjà en voyant ceci ce que va faire probablement le marché au courant de la journée donc dans les prochaines heures. Ici on voit les contrats qui sont réellement passés donc vous voyez ici à gauche les contrats à la vente, ici les contrats à l'achat et à l'inverse ici, ce sont les contrats donc ici qui sont déjà passés et ici les contrats qui sont euh, présentés donc au marché avec certains contrats qui ne vont pas être exécutés, c'est ce qu'on appelle le spoofing. Donc toutes ces informations-là vous ne pouvez pas les avoir si vous vous contentez de, de classiques bougies japonaises alors qu'en face de vous donc vous avez donc des traders qui eux peuvent très bien savoir ce qui va se passer dans les secondes qui, qui suivent parce qu'on voit le nombre de contrats qui sont présentés ici à l'achat et à la vente et ce qui bien sûr fait bouger le marché dans un sens ou dans l'autre tandis que vous à l'intérieur d'une bougie rouge ou d'une bougie verte ben vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer, vous ne pouvez que supposer, attendre ou utiliser des indicateurs qui eux ne peuvent vous montrer que ce qui s'est passé. Donc on voit très bien le gros avantage d'utiliser le market profile, le footprint et le carnet d'or. Donc aujourd'hui en 2022, donc été 2022, ben moi j'utilise ces outils-là parce que je vois Très bien, l'avantage par rapport aux autres outils que j'utilisais par le passé. Et bon, c'est sûr qu'il y avait des indicateurs qui étaient intéressants, mais avec ceci, on a quand même un gros, gros avantage par rapport aux autres, aux autres indicateurs. Donc, ici, on est sur un marché régulier, c'est-à-dire que tout le monde peut voir ça. Et donc, les, les, les traders qui, eux, voient qu'il y a X contrats à la vente qui sont présentés ici sur le carnet d'ordre, eh bien ils vont se positionner bien sûr en fonction de ça et vous pouvez également voir ici les contrats qui sont passés. Donc vous voyez le marché qui descend, on peut voir combien de contrats sont passés à l'achat et à la vente et déterminer en fonction de ça une stratégie pour se positionner soit à l'achat soit à la vente mais à avec bien sûr un avantage euh, fantastique par rapport aux autres et donc si vous voulez faire partie des 10% de traders gagnants ben vous devez aujourd'hui utiliser ce type d'outil-là sinon vous serez euh, bien sûr, euh, vous ferez partie des 90%, des 90% qui eux euh, perdent sur le marché. Donc aujourd'hui il faut utiliser les meilleurs outils pour arriver à euh, se battre sur le marché face euh, donc à une, une concurrence de plus en plus forte. Donc on a, a aujourd'hui les algorithmes, on a des, des traders euh, expérimentés qui traitent des très grands montants donc il faut qu'on utilise les outils euh, mis à jour. Donc ici je suis sur la plateforme Tradovate, je suis sur le Bund. Ça, Vous pouvez également euh, trader le Dax. donc vous pouvez euh, Voir ici on a le DAX mais le DAX ce sont des plus petits contrats vous voyez donc beaucoup moins de contrats qui sont, qui sont présentés donc le marché est plus volatile sur ce marché-là, c'est plus rapide, c'est un peu plus dangereux. Donc pour le début vous pouvez commencer avec le Bund qui est beaucoup plus lisible, après avec un peu d'expérience vous pourrez trader le DAX également mais euh, toujours avec ces outils-là. Et vous pouvez également euh, trader le, le DAX par exemple en CFD parce que les mouvements qui vont se passer ici sur, euh, sur ce marché-là ben, seront, seront copiés. Donc ce qui, est, ce qui se passe sur le futur et eh bien ça se passe euh, le marché suit également sur le CFD. Donc si vous ne voulez pas trader le futur, si vous n'avez pas donc, le capital pour trader des futurs, ben, vous pouvez continuer à trader en CFD. Vous regardez simplement les signaux ici sur, le, sur le, les futurs, sur le marché futur, par exemple avec cette plateforme Tradovate et ensuite vous prenez vos ordres sur votre plateforme habituelle. Mais euh, bien sûr, l'avantage d'avoir un, un marché régulier sur les futurs, euh, c'est bien sûr que tout le monde peut voir la même chose et il n'y a pas... Il n'y a pas de, de possibilité de tricher, vous voyez réellement les contrats qui sont présentés donc les ordres qui sont présentés et les ordres qui sont exécutés ici sur le footprint. Donc si vous voulez apprendre ces techniques et eh bien vous, vous allez voir donc euh, ma formation Market Profile qui vous permettra donc de vous familiariser avec ces outils qui sont euh, ceux qu'il faut utiliser aujourd'hui si vous voulez faire partie donc euh, des traders gagnants et vivre du trading. Donc vous pouvez voir ça, vous pouvez tester avec la plateforme Tradovate, c'est celle que je conseille parce qu'elle est ultra facile à utiliser par rapport à, à d'autres plateformes comme Sierra. Donc euh, ici ça fonctionne très bien aussi bien sur Mac que sur PC donc euh, c'est la plateforme que je conseille pour le moment. Il y a d'autres plateformes comme Xtrade et CQG mais Ici vous avez la plateforme qui est fournie par le broker Tradovate donc euh, je trouve ça vraiment euh, très très bien, plateforme très pratique pour euh, commencer à trader. Donc je vous explique euh, tout ça dans ma formation market profile, le footprint, le carnet d'ordre, le market profile donc c'est vraiment une, euh, une technique euh, hyper efficace donc vous voyez bien euh, instantanément les contrats qui sont passés ici sur le, le footprint euh, donc sur le bunt et les contrats qui sont présentés ici sur le carnet d'ordre. Voilà donc euh, je vous laisse réfléchir à ça, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, mettez un pouce vers le haut si vous appréciez ma vidéo et partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas intéressez-vous euh, au footprint, euh, au market profile, au carnet d'ordre parce que ce sont les techniques qu'il faut utiliser aujourd'hui.